soi-même, comment ne pas se prendre au sérieux Hello à toi, j'espère que tu vas bien Écoute, bah là tu te rends bien compte que c'est pas Lingen qui parle et que c'est Nymarelli donc bah, moi c'est Mathilde, on commence par des petites présentations Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce premier mot pour moi dans le summer camp et du coup bah, moi c'est Mathilde Arnaud et je travaille du coup en tant que coach dans le programme Coach en Mission dont tu as sûrement déjà entendu parler et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir aborder avec toi ce sujet qui est du fait d'être soi-même et ne pas se prendre au sérieux. Alors, c'est un sujet franchement sur lequel on pourrait parler pendant un long moment, mais je vais essayer du coup d'être brève et précise pour toi. Et je suis persuadée qu'il y a des choses qui vont faire écho avec ton parcours, avec des choses que tu as peut-être déjà entendues ou pensées, ou alors même pas du tout, et j'en serais ravie du coup de pouvoir t'apporter des éléments ici. Être soi-même. En fait, quand on est coach, et même ça va au-delà du fait d'être coach, hein, finalement, on a tendance, du coup, bah, à vouloir montrer une certaine image. Et au final, ça, c'est vrai que ça ne concerne pas que les coachs, tu vois. C'est un truc d'être humain. On veut montrer une certaine image, on, veut, on cherche à être accepté, en fait, socialement, à être validé aussi par les autres, par nos pères. Et donc, on a tendance à se dire que, tiens, bah, pour montrer une certaine image, je vais me calquer avec ce qu'on pourrait attendre de moi. Et j'ai envie de te dire, c'est normal c'est normal dans la mesure où, bah, quand on est coach, finalement, ce qu'on vend, bah, c'est nous. C'est nous. C'est notre image. C'est ce pourquoi les gens nous choisissent. Les gens nous choisissent pour qui on est, alors aussi pour ce qu'on fait, ça c'est sûr, mais aussi beaucoup quand même pour qui on est. Parce que le feeling va passer, parce que la confiance va être instaurée. Donc forcément, il y a une forme de pression qui est en train de se mettre en place autour du fait que, tiens, mais du coup pour que les gens m'aiment bien, pour que les gens me choisissent, alors il faudrait que je sois comme ci, comme ci, comme ça. Et le truc, c'est qu'on a tendance à se dire que ce comme ci, comme ça, comme ça, finalement, ce n'est pas vraiment qui je suis. Ce n'est pas vraiment toute ma personnalité, et je n'ose pas finalement montrer certaines parts, du coup, à ma communauté, parce que je me dis que non, les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. S'ils voient cette partie de moi, oh là là, du coup, ils voudront jamais travailler avec moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'aider un petit peu à voir les choses autrement vis-à-vis -vis de cette croyance. Forcément, quand tu développes ton activité, ton business, eh bien, tu vas avoir à un moment donné besoin de visibilité. Et donc, qui dit visibilité, dit exposition. Et qui dit exposition, dit différents avis. Probablement des jugements. Et c'est exactement à ce moment-là que ça peut devenir compliqué. Parce qu'en tant qu'être humain, évidemment, évidemment, nous avons tous en fait des peurs communes. Peur d'être jugée, peur d'être rejetée, peur d'être mal aimé, peur de déplaire. Et si tu me permets, en fait, le problème ici, ce n'est pas d'avoir ces peurs-là, parce qu'elles sont normales, elles sont humaines, et si toi tu les as, et bah, du coup, forcément d'autres personnes les ont. Mais le problème, c'est qu'on va avoir tendance à agir en fonction de cette peur-là. Parce que j'ai peur d'être rejetée, alors je ne vais pas montrer certaines choses. Parce que j'ai peur de déplaire, alors je ne vais pas oser parler de ce sujet. Et souvent chez les coachs, c'est un sujet qui revient beaucoup parce que forcément comme notre image euh, professionnelle en fait, est liée à qui on est et à ce pourquoi les gens nous choisissent, eh bien il y a un petit peu cet amalgame qui va être fait entre qui je suis vraiment, genre dans la vie, euh, au-delà des réseaux, euh, au-delà de mon métier de coach, et quelle est l'image que j'ai envie de renvoyer. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler du fait que quand toi, peut-être que tu peux penser que ce que tu es déjà n'est pas suffisant, n'est pas assez, ou que tu devrais changer certaines choses, bien qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. Et tu vois, on peut avoir des croyances hein, du style « non, mais il faut que je sois pro, il faut que je montre une image lisse, une image vraiment euh, propre sur soi ». Parce qu'on part du principe que c'est ça que les gens veulent, que c'est de ça dont les gens ont besoin. Mais si ce n'était pas le cas, en fait. Et si les gens, justement, tes prospects, ta communauté, tes clients n'avaient justement pas besoin de ça Parce que si toi, tu le ressens, ce truc-là, cette peur d'être jugé, cette peur de te montrer comme tu es, est-ce que tu ne penses pas que tes clients le ressentent aussi Que tes prospects le ressentent aussi donc finalement, bah, quand on se dit être soi-même, tu vois, je te l'accorde, ça peut paraître un peu, oui, bah alors être soi-même, mais ça veut dire quoi vraiment être soi-même En fait, c'est très simple au final. <rire> au final, être soi-même, bah, c'est ne pas jouer un rôle, ne pas jouer un rôle en fait, ou alors jouer un seul rôle, le tien, celui qui existe déjà en fait. Et c'est d'arriver à se rendre compte que au final, tu es déjà suffisant, suffisante en fait. Tu es déjà assez. On est déjà assez. Et c'est quand, du coup, on cherche à faire autrement, à faire mieux, à faire plus, à faire différemment, à faire moins que qui on est déjà, que là, ça nous demande de l'énergie. Et quand ça commence à nous demander de l'énergie, eh bien, c'est que probablement, on est en train de se prendre trop au sérieux. Et moi, je t'inviterais, en fait, à le voir comme un jeu. Un jeu dans lequel tu peux finalement construire tes propres règles. Et à quoi ça sert de faire ça, en fait Parce qu'on pourrait se dire, euh, tu vois, ça serait totalement OK hein, que tu puisses me dire, bah non, Mathilde, écoute, non, moi, euh, pour moi, c'est important d'avoir une image très, très pro. OK, bah déjà, qu'est-ce que toi, tu mets derrière pro Parce que c'est peut-être pas pareil que ce que Intel XYZ va mettre derrière pro. Mais surtout que, à mon sens, en tout cas, et c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est de trouver les règles ou la façon de faire qui vont te permettre de tenir sur le long terme, en fait. Parce que si tu as une image, par exemple, de toi, où tu te dis « Non, là, je ne vais pas faire une vidéo parce que du coup, la lumière, elle n'est pas ouf. Non, là, je ne vais pas faire cette story parce que ça se voit que j'ai des cernes et que j'ai mal dormi. » bah En fait, tu t'empêches aussi de connecter humainement avec les gens de ta communauté. Tu t'empêches, tu les empêches de voir, en fait, ton humanité et ton imperfection. Et surtout, surtout bah, je suis navrée de te dire qu'évidemment, il y a des jours où tu n'auras pas la même tête. Hein. <rire> Mais pour autant, comment tu as envie de développer ton activité en fait Est-ce que tu, quand on cherche à tenir sur le long terme, en fait, à un moment donné, on va être obligé de faire des concessions, entre guillemets, ou des compromis peut-être Oui, peut-être que là, ça ne sera pas parfait, pas dans ton idéal, pas comme tu aurais adoré, etc. Mais et si justement, tu revoyais ta définition de la perfection Et si justement, être parfait, entre guillemets, avoir une image professionnelle, etc., et ben c'était juste te montrer tel que tu es, en fait. Sans artifice, sans essayer de faire, de jouer un rôle. De... Parce que notre objectif ici, qu'on soit bien clair, c'est quand même de tenir sur le long terme. Et moi, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que ben, plus tu es toi-même, et plus tu vas te sentir à l'aise. On a besoin de ça, en fait. Tes prospects ont besoin de ça, ta communauté a besoin de ça, tes clients ont besoin de ça en fait. Parce que en le faisant, tu leur donnes aussi l'autorisation de pouvoir l'être. Et puis peut-être le dernier point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est cette question de la comparaison qui finalement nous touche absolument toutes et tous et qui nous empêche aussi du coup d'être nous-mêmes. Parce qu'on va avoir tendance à regarder que fait un tel, x, y, z ou je sais pas quoi. Mais en fait, dis-toi une chose, c'est qu'un tel XYZ qui paraît avoir telle ou telle image, mais finalement se pose exactement les mêmes questions que toi. XYZ est aussi en train de se comparer, en fait. XYZ a aussi peur d'être jugé, de déplaire, etc. Donc, je ne vais pas te faire le discours de « il ne faut pas se comparer » parce que je pense que c'est totalement en fait faux et que c'est impossible. Par contre, par contre, de te comparer dans ce cas avec les bonnes personnes d'avoir en fait des repères de personnes qui te font te sentir toi-même bien, qui te donnent aussi cette autorisation du coup d'être toi-même. Et donc de faire partie aussi d'une communauté de coachs, d'entrepreneurs qui eux aussi du coup te permettent ça, te permettent d'être toi, de ne pas te prendre au sérieux et d'être accepté pour qui tu es déjà. Et ben bah, typiquement c'est ce qu'on fait en fait quand on est accompagné et notamment dans le programme Coach en Mission. Dans le programme Coach en Mission, tu vas pouvoir, si tu décides en tout cas d'en savoir plus, te rendre compte que tu n'es pas seul à te poser ces questions-là. Et tu vas pouvoir avoir le soutien en fait de pères, de personnes qui, comme toi en fait, sont en train de te dire « Ah mais là, mon truc, ah mais là, ça se voit, j'ai un bouton sur le visage, etc. » Et du coup, tu vas pouvoir être rassuré et rassurer les autres. Et c'est en ça qu'être entouré, c'est aussi important. Et du coup, c'est ça aussi qui aide à moins se prendre au sérieux, à juste être soi et à se sentir beaucoup plus léger aussi pour tenir sur le long terme et développer du coup un business qui nous ressemble. J'espère que ce petit mot t'aura donné en tout cas l'envie de faire quelque chose que tu n'avais peut-être pas encore osé. Et puis j'ai hâte de te retrouver dans la suite du Summer Camp.